J'espère que vous allez bien. J'ai décidé de vous faire un petit vlog. Écoutez, en ce moment, c'est un peu freestyle sur ma chaîne. Mais j'avais vraiment envie de vlogger là. Toi, dès qu'il y a la caméra. Oh oui, les bisous, les bisous. Du coup, je voulais vous faire un petit vlog. Même si vous vous en doutez, les journées ne sont pas ultra passionnantes. Mais voilà, pour papoter avec vous, vous montrer un petit peu ce que je fais de mes journées. Et hey, j'en profite, vu que je suis démaquillée, comme vous pouvez voir, j'ai des boutons... Mais de partout partout D'ailleurs j'en ai parlé un petit peu avec vous sur Instagram Je vous ai posté une photo et on en a parlé un peu Et apparemment on est énormément dans ce cas à avoir des problèmes de peau Je pense qu'il y a plein de facteurs qui se jouent Pour ma part je pense que c'est vraiment déjà le stress Et le fait de moins prendre l'air D'avoir un rythme de vie totalement différent euh, Je fais pas des soins à outrance parce qu'il faut la laisser tranquille aussi Je la laisse bien respirer, je me maquille pas trop Mais bref sachez qu'on est beaucoup beaucoup dans ce cas là apparemment Du coup de ce que j'ai vu sur Insta Donc euh, c'est rassurant quand même Et aujourd'hui je suis toute seule à la maison Puisque moi je suis, je suis confinée avec mon père pas, il travaille encore euh, pas mal quand même. Donc je vais être toute seule, donc euh, je vais me motiver à bosser, je vais essayer de faire plein de choses. Je t'aime de ouf, toi. <rire> n'est-ce pas hein Ouais alors en ce moment je teste des nouvelles choses en termes de maquillage, je m'éclate, je m'amuse je dis pas que c'est bien fait mais je m'entraîne écoutez j'ai tenté un truc, j'adore ce rouge à lèvres et magnifique Bon ça y est ça va être l'heure du petit repas et après manger il faut vraiment que je me bouge pour... donc au menu ce midi, alors bien sûr du pain avec du beurre salé dessus ça voilà c'est ma base, des petites crêpes dans mon fromage, des lentilles, carottes, oignons je vais continuer mon épisode de ghosty Girl oh un chat qui veut rentrer Non, je suis même pas sûre qu'il va le rentrer en plus. Okay, bon ah Bon, ça y est, il va être temps que je me mette à bosser. Donc, au programme cet après-midi, il est très chargé. Je suis pas sûre de réussir à tout faire, mais bon, je vais faire ce que je peux. Donc, euh, je vais commencer par filmer un bout d'une IGTV. Euh, C'est ma première IGTV, je sens qu'elle va pas pouvoir être postée qu'il y a des musiques qui ne sont pas libres de droit. Et ensuite, bah, toute l'après-midi, je pense que je vais faire du montage vidéo, répondre à des mails, tout ça. Mais voilà, je suis contente aujourd'hui, je consacre ma journée clairement à YouTube Insta et je suis trop contente de... Voilà, je me suis dit aujourd'hui, tu ne bosses pas tes cours, tu ne bosses pas ton dossier, j'ai pas l'envie, j'ai pas le courage et ça fait des jours que je fais que ça, donc là j'en ai un peu marre. Donc bah, c'est ma journée euh, détente, mais détente productive, donc euh, c'est cool <rires> Et bah recoucou, écoutez, je vous retrouve bah, beaucoup plus tard. Je viens d'entendre que mon père est arrivé du boulot. Enfin, j'ai pas du tout vu les heures passées, c'est un truc de malade. Et je vais aller rejoindre mon petit papa. Je suis il est très beau, mais il tient pas du tout. J'ai fait deux fois des retouches dans la journée. Voilà, bon, je vais descendre. Oh, purée, c'est le bazar du coup dans ma chambre. Un vlog, un vlog c'est... Euh... C'est un truc sur ta vie C'est ça, c'est un bon résumé. D'accord. Biscotte. Biscotte. Mais non parce que Margot c'est pour la semaine prochaine, faut que tu finisses ça. Bah là la ouais bah on galère un peu mais bon je pense que ça va le faire mais... Alors, attends, mais -toi, et, toi, tu comprends pas. et bonjour Je sais plus quoi faire pour récupérer un rythme, c'est une catastrophe. En gros j'ai laissé les volets ouverts. Toute la journée pour être réveillée par le jour Et j'ai mis un réveil vers 8h Je l'ai pas entendu Enfin j'ai dû l'éteindre dans mon sommeil Je fais tout le temps ça Mais c'est chiant j'avais fait la technique du volet aussi Je ne comprends pas mon cerveau Mon petit cerveau Bon bah c'est parti pour une deuxième journée Du soleil Oh Ah, ça fait du bien, ça réveille tout ça Bon et bah ben les amis, euh, je suis déterminée ce matin Je vais euh, continuer à faire euh, bah, tous les montages que je suis en train de faire Donc je vais mettre à mon bureau Je vais aérer ma chambre au passage, tiens Je sais pas quoi manger C'est le même bordel tous les jours Je ne sais plus quoi manger, je ne sais plus quoi me faire Si vous avez des idées d'ailleurs de repas simples à faire Tu me chiennes à manger ou je rêve Mais <rire> Tu penses vraiment qu'à ton bidou hein c'est de l'oignon, tu vas regretter dans très peu de temps. Coucou Put pout futur youtubeur. J'ai droit à un peu de place sur ma chaise ou ça se passe comment J'ai coupé que un quart de l'oignon. Ça a une sale tranche mais je pense que ça va être très bon. Je me suis fait omelette avec des oignons du coup que j'en ai mis beaucoup parce que j'adore ça. Euh, et un petit peu de sel et des herbes de Provence, pareil, j'adore ça. Bon, et eh bien je vous retrouve. Euh, J'ai mis ma veste puisque je vais devoir sortir. J'ai une mission... Qui s'est rajouté à ma journée. Je vais aller faire des courses pour ma grand-mère. Donc, je vais aller lui emmener ça, lui déposer ça devant chez elle. C'est une des premières fois que je sors depuis le début du confinement. Je, je, je suis très, très, très, très, très peu sortie. Bon, en même temps, c'est le but hein, restez chez vous, vous aussi. Donc, ça me fait bizarre et ça va me faire bizarre de prendre ma voiture. Je vais aller faire ça. Ah, faut que je fasse mon attestation. Ma voiture, elle est censée être noire de base, les gars. Bah, c'est un trouve malade, quand même. C'est mon fils, ma bataille. Bon et bah ben ça y est me voilà rentrée de ce périple C'est ouais, un peu un périple mais en fait j'ai passé plus de temps à faire la queue aux courses Que ce soit à la caisse ou pour rentrer qu'à faire mes courses Par contre j'ai chaud, c'est un truc de malade à quel point il fait bon. Bon bah me voilà de retour à mon bureau, je vais continuer à faire du montage vidéo. Je sais pas si je bosse mon dossier ou pas, Ça, il y a moins de motivation pour ça. Hein. Et mais c'est l'instant mignon ça Oh là là j'ai envie de faire oh. Ah bah ça y est monsieur Run. J'adore entendre les oiseaux. Bon bah j'ai décidé d'arrêter de faire du montage euh, et d'arrêter de bosser pour aujourd'hui parce que j'en ai très mal au crâne là d'avoir été tout le temps sur l'ordinateur. Donc écoutez, je profite du soleil et voilà, et ça fait du bien. Ah ma bah biscotte C'est vraiment eux les plus heureux hein, qu'on soit tout le temps là. Que suis-je à ma puce Bah alors Et coucou Je vous retrouve. J'ai redormi les volets ouverts cette nuit et cette fois ça a marché. Je suis réveillée du coup depuis 8h à peu près. J'ai vraiment l'impression les journées. En fait elles se ressemblent toutes donc bon bah let's go pour une nouvelle journée qui aura la même tronche que les 20 euh, je sais plus combien autres. Bon ce matin j'ai une nouvelle lubie, j'ai envie de tenter une coiffure. Comme on peut le voir je suis pas très douée en coiffure. Les tresses collées vous savez là je n'ai jamais réussi à les faire. Bon jusque là ça va c'était pas la partie la plus compliquée. Attends, attends, attends, tu vas trop vite, tu vas trop vite! J'ai l'impression qu'il y a un problème. Oh, il y a un problème, ça y est, j'ai un problème, je sais pas ce que je fais. Allez, c'est bon, ça m'a saoulé. Bon, elle est pas trop dégueu! Je suis nulle! Bon, là, je suis sur une fin de montage euh, d'une vidéo euh, qui est un en... Comme, dit, comme disent tous les youtubeurs non mais en vrai elle me sort vraiment de ma zone de confort en fait elle rend comme c'était dans ma tête donc du coup je suis plutôt contente de ça honnêtement aujourd'hui ça va être encore montage montage montage montage donc je suis pas sûre que ce soit très intéressant bon bah je vous retrouve que maintenant il est quelle heure d'ailleurs il est bientôt 18h j'ai eu un mal de crâne mais de malade et euh, du coup j'ai essayé de me reposer tranquillement je pense que j'ai fait trop d'écran ces derniers jours mais en même temps c'est compliqué parce que pour youtube insta bah, je dois être sur mon ordi, mon téléphone et tout, et pour euh, mon dossier, mes cours et tout, bah je dois être sur mon ordi, donc je crois que ma... mon petit cerveau là il est au bout de sa vie. Au programme ce soir, par contre, c'est cool, encore des écrans, mais bon, <rire> on va se faire un petit apéro Skype avec ma famille, et ensuite c'est moi qui cuisine, donc euh, je vais faire une petite quiche Lorraine maison, et puis voilà, Putain, je suis éclatée. <rire> Salut mon loulou! Ah, oh. c'est dans les enceintes là. <rire> Il ne pas. Ah. Il est concentré. Il a ah. les mains sur les genoux et tout. Regarde, il bouge pas. Un loulou. Oh oh oh oh Bravo oh. ah. ah. oh. ah. C'est le gosse, hein. t'as pas le droit d'être là. Et coucou, aujourd'hui c'est lundi Bah du coup ma vidéo hier est sortie vous savez, Ma vidéo qui s'appelle Note à moi-même Et je suis tellement contente de vos retours Parce que j'avais trop trop peur de la poster Donc merci, merci beaucoup pour, pour ceux qui l'ont vu Pour vos retours Et pareil mon IGTV vous a vraiment plu Donc, donc je suis trop trop trop contente Ça fait trop plaisir, il n'y a plus de soleil Donc euh, c'est la première fois ça y est Qu'il va pas y avoir de soleil, qu'il pleut Ce matin mon papa il travaille, donc, du coup je vais en profiter Pour filmer ma vidéo en face caméra parce que j'ai toujours du mal à filmer, même 6 ans euh, de Youtube presque. J'ai toujours du mal à filmer quand il y a quelqu'un à la maison. Je vais continuer, enfin recommencer à bosser mon dossier et tout. Parce que j'avoue que là j'ai lâché pendant quelques jours et que ce n'est pas raisonnable. My was when Sage down her Une petite vidéo de tournée, ça fait plaisir. Je me réveille d'une sieste. Je me suis endormie comme une merde devant mon ordi. Je sais plus où je suis. En plus, j'ai fait de ces cauchemars nuls. 0 sur 10. Heureusement mmh. que vous n'avez pas les odeurs. Hein. Bon, alors ma routine cheveux, elle a un tout petit peu changé. Ce soir, c'est euh, soir euh, de bain d'huile. Et donc maintenant ce que je fais en fait c'est que je mets aux racines de l'huile de ricin. Mais euh, j'ai fait ça ces derniers temps pour renforcer un peu mes cheveux et accélérer un peu la pousse. Bon oh, ils sont déjà extrêmement longs hein. Et euh, le seul truc chiant de l'huile de ricin c'est que c'est une huile hyper épaisse. Donc du coup à, à laver et à rincer c'est vachement compliqué je trouve. Et je vais en mettre aussi un petit peu au niveau de mes cils parce qu'il n'y a pas longtemps j'ai eu un trou dans mes cils à ce œil là. Je sais pas du tout pourquoi. Là je vais être super belle dans très peu de temps. Et donc, au niveau des longueurs et pointes, je vais juste mélanger de l'huile d'avocat et de l'huile de carotte. Voilà, je fais avec ce qui me reste parce que j'avoue que j'ai plus grand chose là. Voilà, comme ça, tout ça, ça va poser toute la nuit. Là, je vais aller me coucher. Euh, je vais aller coucher le chat aussi. Celui-là, il est en train d'embêter mon papa dans sa chambre. Coucou, je vous retrouve du coup pour conclure ce petit vlog, j'espère qu'il vous aura plu, euh, que ça vous aura peut-être diverti, en tout cas moi ça m'a fait vraiment plaisir d'en filmer, hein. j'ai l'impression que ça faisait longtemps alors que pas du tout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, en attendant la prochaine, prenez soin de vous et je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous, ciao